Bonjour, bonjour, bonjour, la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez dans tous les groupes. Voilà. Les bandits du CNRD. Mardi 7 mars. La peur au ventre. Ils ont cru non qu'ils pouvaient nous faire taire. Qu'ils peuvent empêcher cette manifestation. voulez C'est fini. Les Guinéens sont déterminés. Les Guinéens sont déterminés. Et le CNRD, actuellement, ils ont ordonné aux gendarmes militaires de ramasser les poubelles le long des routes. Parce que eux mêmes, ils ont compris que les organisateurs de la marche pacifique des forces vives, les conditions Ils ont posé, si le CNRD ne les respecte pas, ben, la marche du nef reste maintenue. Mais il y a de ces journalistes aujourd'hui, on sent vraiment que vous êtes des communicants. Vous n'êtes pas des journalistes. Vous parlez de droit comme si le bandit Mamadi Doumbouya a été élu par le peuple. Vous parlez de droit, Quel droit qui a autorisé, qui a donné l'ordre à Mamadi de venir faire le coup d'État. Et ce qui me choque, vous voyez des gens perdus aujourd'hui qui cherchent des postes et ils viennent jusqu'à dire pourquoi le RPG et l'UFDG s'entendent. Mais ça ne va pas chez vous. Vous devez vous, réjou vous réjouir de cela ou bien vous voulez que le peuple soit opposé à tout moment. Que non regardez, l'UFDG, le, le RPG, ils se sont associés. Mais ça ne va pas chez vous. L'UFDG, ce ne sont pas des Guinéens. Le RPG, ce ne sont pas des Guinéens. Vos bandits du CNRD, ce n'est pas eux qui disaient que oui, les Guinéens ne se parlaient pas. Ce n'était pas à cause de la politique. Mais pourquoi vous, les communicants, les bêtes là, vous vous flanquez avec des écrits. Je vois tout de suite là, sur euh, Vision Guinée, un des communicants bidon, je ne sais pas comment, quoi là, en train de crier. Vous n'êtes pas des leaders politiques. Vous, vous n'êtes que des simples communicants. Où est votre problème si El Asseloudal parle avec le président Fakonde Vous devez dire nous, ça, c'est bien pour la paix dans ce pays où vous voulez que oui, El Asseloudal vient à tout moment, il attaque le président Fakonde. Nous nous répliquons. C'est ce que vous voulez des perdus parce que vous avez compris aujourd'hui que le CNRD il n'y a personne derrière eux ni l'UFDG ni le RPG ni UFR il faut chercher à diviser il faut chercher à diviser même aujourd'hui j'ai vu ce film euh, Minimono qui posait une question à Kunduno mais hein, il a été intelligent, il a bien répondu à la question parce qu'ils font tout ça pour diviser Cassez l'élan. Vous pensez que moi, je vais sortir pour venir dire « Oh non, FNDC, vous vous battez pour que Mange. Oh non, vous, les autres, vous vous battez. » C'est parce que c'est Dumbuya qui attaque tout le monde. On a intérêt à faire tomber ce bandit, ce narco. Voilà. Quand on parlera d'élection, chacun va défendre son camp. Oui. Mais pour l'instant, le bandit ne veut pas quitter. Les narcos ne veulent pas quitter. Donc le combat, c'est de faire partie le bandit qui veut barrer la route à tout le monde. C'est ça la politique. L'ennemi de ton ennemi est ton ami. Vous les communicants bidons, là, vous qui n'avez pas compris la logique. C'est ça. La politique aujourd'hui, on a l'ennemi commun. Si on parle d'élection, chacun va défendre ses programmes. Mais si vous pensez qu'on va rester là assis, UFDG, RPG, attaque inutile. C'est le RPG qui a cassé la maison de la C'est le RPG qui a mis les Manga en prison. C'est l'UFDG qui a mis les docteur Kassouri en prison. Ceux qui, le, qui les ont mis là-bas, là. le problème, c'est ces gens-là. Vous, les petits communicants, vous qui n'avez rien compris dedans. Vous voyez Mamadi qui n'a pas été élu par le peuple, en train de sémer le désordre dans le pays. L'économie guinéenne à terre aujourd'hui. Des nominations bidons, décret sur décret. Depuis qu'il est là, Lorsque les dadis étaient là, c'est quoi qu'on a été C'était comme ça Ils se croiraient un roi. On dirait que cette transition ne va pas finir. Et vous, les petits communicants Non, pourquoi le RPG s'associe Même l'ambassadeur de France a tenu les mêmes propos bidons. Juste, tout simplement, ils ont compris. Mamadi s'est servi de l'UFDG, Anade, au début. Et aujourd'hui, pour se faire aimer, il s'attaque à l'UFDG. Non, le RPG, nous nous sommes maudits. On va venir dire ah Mamadi, c'est bien. ce que tu es en train de faire à l'UFDG. Dougoulamou ça c'est terminé. Mamadi c'est aujourd'hui qu'il a échoué. Que son jeu-là, il est tombé dans son propre piège. Il est tombé dans son propre piège. Voilà. Le RPG et l'UFDG ne vont pas créer un parti. Voilà. Mais à présent... Leur ennemi commun, c'est Mamadou Doumbouya, le narco aujourd'hui, qui est en train de s'aimer le désordre. Si vous, les petits communicants, vous pensez pouvoir... Vous pensez que c'est la religion? Vous pensez que c'est l'islam et, et, et, et le christianisme? Vous pensez que c'est l'islam et le christianisme? Vous allez dire, ah non, il était chrétien, demain il est devenu un musulman. Non, ça c'est de la politique. C'est l'intérêt général qu'on met devant aujourd'hui. Maman dit, à quel niveau Maman dit, à quel niveau Il va venir aujourd'hui, prendre le pays en otage, faire ce qu'il veut. Il nomme les ministres, il fait ce qu'il veut. Le CNT, c'est lui. Les ministres, c'est lui. Et donc la Guinée, c'est devenu un royaume. Et on parle de ça, des petits communicants aujourd'hui. Vous pensez que vous allez encore séduire les Guinéens Non, c'est fini. L'un qu'on l'a dit, on les a embobinés au départ. Ils ont tous cru. Les Akumba ici, même le procès, vous avez entendu aujourd'hui. Même Diaraï qui est, qui, est, qui est dans ces deux jours-là. Un peu impoli envers nos cadres-là. Mal poli. Aujourd'hui, elle a changé. Jaraï a changé. Le discours envers uh, Charles Wright, je crois qu'il va comprendre. On lui dit de quitter dans le populisme. Les gens ont compris aujourd'hui, le CNRB, c'est l'échec. Aucun département ne marche aujourd'hui. Wadi 12 500 personnes, vous les mettez à la retraite. Vous êtes incapables de recruter. Les PME, tout est aux arrêts. Le fait d'être là, les investisseurs, nous minons là pour exploiter. Sinon, les bailleurs de fonds, personne ne va donner quoi que ce soit à la Guinée. Parce qu'on a des arrogants, des bandits au pouvoir. Donc, euh, comprenez cela. Les forces vives, on n'a pas dit de venir jeter les cailloux. C'est une marche pacifique. Montrez qu'on n'est pas d'accord avec eux. Ce qu'ils sont en train de faire. Maman dit Seul ne peut pas venir décider à la place de tous les Guinéens. Le titre foncier de la Guinée n'appartient pas à son papa. Donc, s'il n'a pas compris cela, le 9. Nous allons lui montrer que ce pays-là appartient à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas les dadis. Ils ont dit dadis, ils ont refusé d'écouter la classe politique, de faire ce que le peuple a demandé. Le résultat, aujourd'hui, les dadis ne sont pas au procès. Donc, le rendez-vous c'est le neuf. Nous allons dire à Mamadi aussi, hein, voici ce que le peuple demande. Parce que eux, ils font croire à la communauté internationale que tout va bien. Pourquoi dépêcher les imams Voilà, voici l'imam Salifou, l'imam de la grande mosquée voici quelqu'un qu'on peut même faire confiance un peu parce que les autres, on leur dit allez-y voir les partis politiques, ils se lèvent allez-y les pardonner, non pourquoi vous partez les pardonner mais Imam Salifou, il dit qu'il ira voir d'abord Gomu, lui dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces gens qu -ce quelles sont les revendications c'est de ça qu'il s'agit ils connaissent le poids de, de, de El d'aller le poids du RPG derrière le président Al Fakonde aussi le poids de Sidia, Mais ils font semblant dans ce pays. Comme ils pensent qu'ils peuvent utiliser les militaires. Allons-y. C'est ces mêmes militaires qui vont se retourner contre vous. Quand ça va dégénérer là. C'est les mêmes militaires là qui vont dire non. Vous devez partir. Nous nous sommes avec le peuple. C'est ça le coup d'état. Le vrai coup d'état. Quand ça dégénère. Les soldats patriotes. Ils se lèvent. Ils se mettent du côté du peuple. Et là vous allez comprendre. C'est de ça que vous avez peur. Et c'est ça qui va se passer comme vous ne voulez pas écouter les gens, c'est ce qui va se passer. Quand vous n'écoutez pas les gens, et que le peuple en colère descend dans les rues, les militaires, les soldats patriotes se rallient du côté du peuple. Où sont les dadis aujourd'hui Si vous pensez que vous effrayez quelqu'un, que vous pouvez intimider les gens, on vous a tout dit ici. Des voleurs Vous êtes en train de construire des maisons. Depuis quand Amara peut construire de, Amara peut construire. Ils ont tous des châteaux aujourd'hui. Des véhicules, des parcs auto, Et on parle de ça qu'on a. On doit s'asseoir. Autant du président Fakande, Ceux qui gueulent aujourd'hui, là. Je vois un qui est flanqué ici, en Occident. C'est maintenant vous parlez de manifestation. C'est maintenant vous parlez d'alliance. Vous avez sorti vos queues hier pour parler. Pour dire non, manifestation, c'est pas bon. Hier. Yeah. Vous n'étiez pas tous là hier à dire FNDC. C'est aujourd'hui vous allez dire. Parce que vous avez vos parents. Vous avez vos amis aujourd'hui aux affaires. Vous allez dire non. C'est un État, c'est un moment d'éception. Les voleurs des narcos font le coup d'État et vous êtes là. Quand il y a une transition, il y a un gouvernement d'union nationale, il y a un premier ministre de consensus, mais un bandit, un narco qui n'est pas l'élu du peuple, qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne, un voleur, un traite, comme Mamadi Doumbouya. et nous les Guinéens. Bon sang, on s'assoit, on l'observe, en train de faire ce qu'il veut dans le pays. Birintoro, l'armée est fatiguée aujourd'hui. Allez-y demander les militaires. Vous avez vu le chef d'état-major des forces armées faire une tournée dans les garnisons. Il a promis 75% aux militaires. La vie devient chère pour les militaires. On dit non, c'est le régime des militaires. Les bandits, les narcos sont à côté, en train de s'enrichir. Les militaires sont en colère. Les enseignants sont en colère. Les travailleurs de la fonction publique aujourd'hui, ça ne va pas. Tout le monde pleure. Le peuple qu'il gagne, le transport, tout est cher. Pas d'activité, d'autres vont dans les bureaux. Le port de Conakry aujourd'hui, on nomme des vauriens, on nomme des tonneaux vides. Et aujourd'hui, regardez le port, même les dockers. Il n'y a pas de bateau, ça ne travaille pas. Les dockers, les banabanas, ceux qui partent au port, rien ne va. Et vous voulez qu'on s'asseille là Regardez des tonneaux vides, des vauriens nous diriger Où est notre dignité Où est notre dignité On vient de dire non, le président Fakonde était ceci, cela. Mais tout allait bien économiquement pour le pays. Tout allait bien économiquement pour le pays. Mais aujourd'hui, regardez les bandits. Non, c'est eux. Ils doivent créer leur classe politique à eux. On doit écarter les deux grandes formations politiques et on doit s'asseoir les regarder. Ils font ce qu'ils veulent. Qu'on a encore la paix. On veut la paix. C'est comme ça. Le mam, dit s'est levé le 5 septembre. Aller attaquer le président de la République. Tuer les gardes présentiels. Et vous. Non ne faites pas qu'on qu vous insulte ici. quoi. Vous avez le kilo de venir vous flanquer dans les médias pour dire non. On veut la paix. C'est le moment d'apaisement. Mais ça ne va pas chez vous. C'est Maintenant vous saviez que la paix. Elle est importante pour notre pays. Mais au temps du président Fakonde, malgré les chantiers, tous les projets aujourd'hui qui viennent se flanquer là-dessus. Eux, ils ont trouvé quel projet depuis qu'ils sont venus. Ils sont allés signer quel marché à l'étranger. Et vous voulez que non, qu'on les regarde. Voilà, et ça ne se fera pas. La marche partagée dans tous les groupes. Le 9, sur l'étendue du territoire. Adbebo. Moi, non, c'est nos biens. Ne touchez pas aux biens publics. On sort pour les montrer que oui, nous sommes mécontents. Le peuple, c'est nous aussi. Donc, il faut que les gens sortent. Les forces vives, ce n'est pas une affaire de peuple, malinqué, soussous, forestier. Non, il y a tout le monde dedans. Les forces vives, toutes les ethnies. La souffrance aujourd'hui, c'est toutes les ethnies. Un petit clan de bandits, à travers les armes, ne peut pas venir s'asseoir, nous parler. Charles Wright, si tu sais parler là, que tu es ministre des droits de l'homme, je t'ai demandé ça fait combien de temps maintenant Il faut donner un certificat de décès aux victimes du 5 septembre. Tu dis que tu es le ministre des droits de l'homme. Ceux qui sont morts le 5 septembre là, on te demande tout simplement, donne des certificats de décès, tu ne le fais pas. Tu es là à bavarder. Que toi, l'autorité de l'État sera appliquée. Il n'y a pas de problème. Quand ça va dégénérer et que l'armée républicaine, ils vont prendre le devant des affaires, tu vas savoir que toi, tu n'es rien du tout. Moi, je vous ai dit, allons-y seulement. Moi, je dit, oui, lui, il sait. Mais ce n'est pas lui. Ceux qui l'encouragent là, ah non, rien ne va se passer. Vous allez tous tomber dans le trou. Ceux qui sont en train de lui dire, non, rien ne va se passer. Vous allez tous tomber dans le trou. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est leur intérêt. Maman dit aujourd'hui, il peut sortir pas. Il peut sortir, aller à l'ambassade. Mais c'est vous qui allez souffrir. Vous qui êtes en train de l'encourager là. C'est vous qui allez perdre. Maman dit déjà l'argent qu'il a voulu à la présidence. Il a déjà fait. Il a tout fait. Il a amené déjà à l'étranger. Il a des maisons en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Dubaï, partout. et sa femme vient en Guinée. Elle sort avec notre argent. Donc, Mamadi, lui, il a déjà préparé déjà. Il a son plan B. Il va essayer de négocier. Vous avez vu, Damimba, ils ont négocié, il est parti. Mamadi, lui, ils vont négocier. Mais vous qui êtes à côté, là, tout ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui, Amara, Idi Amin, Bala, tous ces gens-là, tous ceux qui sont en train de pousser, Mamadi aujourd'hui, non, Mamadi, non, non, non. Vous savez, la majorité, beaucoup ont la double nationalité. Même Ousmane Gawad. Tous ces gens-là, ils ont le passeport français. Donc, c'est des gens qui sont en train de le pousser. Fais ça, fais ça. Mais ça va se retourner contre vous. Vos biens, vous allez répondre devant la Kiev aussi. Vous êtes en train de le pousser. Lui déjà, son plan est là. L'ambassadeur qui est là, ils sont collés aujourd'hui. Quand ça va chauffer, ils vont le mettre là-bas. Paf, on l'amène en France. Mais c'est vous qui allez perdre. La situation, vous voyez aujourd'hui, que le peuple est en colère. Rien ne va. Si vraiment le bandit, le narco Mamadi Doumbouya avait la volonté. D'organiser des élections. Aujourd'hui, peut-être, on allait dire, c'est le moment de donner les résultats. Les campagnes étaient déjà finies. Oui, les élections terminées. Mais il n'a pas la volonté. Le bandit, c'est pourquoi il a fait le coup d'État. Il a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Et c'est pourquoi il a peur de partir. Oui, il se dit, ah, j'ai trop tué. Le 5 septembre, les morts. Qui m'a autorisé Aujourd'hui, on parle de 28 septembre. Oui, le procès de 5 septembre aussi. Maman dit, qui t'a autorisé qui t'a donné l'ordre À travers quel test Oui, Mamadi. Tu t'es référé pour aller tuer les gens Qu'au nom de la démocratie Mamadi pense à tout ça. Donc Mamadi se dit, s'il ne peut pas rester, il doit imposer quelqu'un qui va lui protéger. Ah ouais, c'est là le problème. En Guinée aujourd'hui, qui va venir enlever le RPG lui l'UFDG Anad Quand s'il y a élection, c'est les deux grands partis. Soit l'un des deux gagne. Soit, il y a deuxième tour, entre les deux, c'est comme ça. Mais dire que vous, vous allez venir, écarter ces deux parties, c'est ce que vous voulez, problème, et vous allez la l'avoir. Rien n'est éternel. Je vous ai dit, c'est ce que nous, nous voulons même. Quand ça va dégénérer, les soldats patriotes, c'est pourquoi je vous dis, les militaires patriotes, vous qui êtes victimes de ces bandits-là, c'est le bon moment de vous positionner. C'est le bon moment de faire l'union les militaires, ceux qui n'ont rien à voir dans l'affaire de drogue, parce que c'est le coup, coup d'état des narcos, des officiers narcos. Vous, les soldats patriotes, vous qui êtes là pour la Guinée, pour le peuple de Guinée, c'est le bon moment. C'est le bon moment de vous concerter. Quand ça va chauffer là, prenez le relais en même temps. Dites-lui, Mamadis, vous avez vu Ibrahim, seul le courage, si vous avez le soutien du peuple, et je vous ai dit, à travers vos déclarations, c'est fini. C'est toute la Guinée qui va descendre et célébrer. Et vous allez voir la différence. Ils sont là en train de courir la force. C'est parce que jusqu'à présent, les gens sont en train d'exécuter les ordres. Mais vous les soldats patriotes, les militaires, vous qui n'avez rien à voir dans l'affaire de drogue, c'est le bon moment de décider. Parce que le narco, il ne va pas partir. Il sait ce qu'il a fait le 5 septembre. Combien de personnes il a tuées. Ce qui les a amenés à faire le coup d'état. Ils sont tous des officiers narcos. Donc c'est le bon moment. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Voilà. Et d'ailleurs même, si vous devez le faire, barrer la route d'ici qui ne rentre à l'ambassade de France. Il faut attraper toutes ces personnes-là. Il faut les attraper tous. On m'a dit, va venir se gonfler sur les Guinéens, humilier les élites, humilier la classe politique. Lui, il est qui Il est tombé du ciel. Il est tombé du ciel. Et l'armée aujourd'hui, on est en train d'éliminer, humilier, 42 généraux. Même en les amenant à la retraite, une fête pour les honorer. Non, 42 généraux. Qui a vu les véhicules qu'ils ont promis depuis une année et demie Hein C'est pas Idi mine seul Ça, c'est une république, ça. Cette armée-là, il y a, a l'ordre. On vient semer le désordre partout, dans l'administration, décret sur décret. On ramasse des tonneaux vides, des insultologues, des papatos. Des voleurs comme Youssouf, Youssouf Boundou. Et après, non on, on dit non, c'est la refondation. Des vauriens. Réfondation, une année et demie. Vauriens. L'économie, rien ne va. Rien. Aucun secteur. Ils sont à terre aujourd'hui. Vous avez mis les gens en prison, humiliés, saisis leur compte. Ça a changé quoi Ça a changé quoi Ça a changé quoi Vous avez changé. Ça dit, vous, vous les avez humiliés, saisis leur compte. Hein, aujourd'hui, là. La vie des Guinéens avant le 5 septembre est maintenant là. L'économie guinéenne est maintenant là. Le port de Conakry, les prix des Darés, le nombre de travailleurs, le nombre d'emplois. Hein Dites-nous, qu'est-ce que vous avez changé Les chantiers dont vous êtes à vous vanter. Oh, on est venu, on a vite fait. Qui a trouvé le financement Tous ces projets des perdus comme ça là. Vous pensez que vous pouvez endormir le peuple de Guinéens je vous ai dit, c'est déjà fini. Il y a eu déjà des coups d'État avant vous. Il y a eu le coup d'État de feu général. Euh, L'Anse-Na-Conté son âme. Mais ce n'était pas comme vous pour venir tuer les gens. C'est après la mort de feu, Ahmed Sekoutouré perd son âme. Le coup d'État de l'Anse-Na-Conté son âme. Lui aussi, vous avez vu comment ça s'est passé, non Le, le coup d'État de lanse raconte et le coup d'État des Dadis aussi. Eux, là, ils ont entendu la mort de l'Assana County, père à son âme, avant de faire leur coup d'état. Ils n'ont pas pris les armes. Ils n'ont pas pris les armes pour tuer des Guinéens. Faire disparaître le corps. Et vous venez nous parler des droits de l'homme. La justice sera la boussole des bandits comme ça. Moi, je vous ai dit, hein, le rideau est tombé. Depuis que le président Fakonde a parlé, le petit soutien qu'ils avaient du côté du RPG, vous savez, les communicants, ils étaient là. Oh, ils ne savent rien. Damaro ne sait rien. Benito Mamouli ne savent rien. Le président Fakonde. Parce que tout simplement, ils ont imposé le droit de cest le président Fakonde ne devait pas parler. Mais aujourd'hui, il y a eu fuite. Les gens, le président Fakonde n'a rien à voir avec les narcos. Partout aujourd'hui, allez y dans les bases du RPG. Donc, Mamadi a vraiment fait le coup d'État au Président al -Faconde. Nous, on pensait que c'était de la politique, parce que les menteurs du CNRD, c'était ça. Non, le Président ne parle pas. Oui, c'est le coup d'État. Le Président Alpha il était fâché contre ses cadres. Des gens qui pouvaient faire un décret, les enlever des ministres. Est-ce qu'il avait besoin de sacrifier plusieurs soldats, mettre l'économie à terre aujourd'hui, mettre la vie de la Guinée en danger aujourd'hui pour donner le pouvoir à un bourrier, à un mercenaire. Non, mais il faut être con pour penser ainsi. Mais aujourd'hui, voici la vérité. Ces communiquants-là sont où aujourd'hui C'est eux qui viennent encore dire, ah, président Alpha Condé, Abrakora, Abraketa, Abracita, Alpha Alpha, il et a un bon lutututjemoyala. Alpha Abrakora, Alpha Fokomfa, bon lutututjemoyala, Alpha Fokomfa, n'est-ce qu'il Pourquoi vous ne dites pas à votre papa non de quitter sa place, vous, vous allez prendre à son vivant. Pourquoi vous ne dites pas ça al Fia, vous avez mentir ici, mentir. Ça est là maintenant. Donc, euh, merci à tout le monde. Voilà. Mohamed Mara, il faut faire beaucoup attention. Parce que je n'ai pas vu un impoli comme toi. Mohamed Mara de film et de espace. Parce que tu es un Tu es impoli, Mara. Toi, tu vas venir traiter le président Fakonde de sanguiné ou quoi le président Fakone, il y a eu des élections, lui, il est venu. Mais Mamadou Doumbouya, ton bandit de Mamadou Doumbouya que tu défends aujourd'hui, il est venu comme Si tu sais parler de sanguiné, toi, impoli, tu étais de côté de Espace. Qui t'a dit de quitter là-bas Un Tu es allé aux côtés du film. Qui t'a dit de quitter là-bas Impoli, Tu n'es pas revenu encore Tu n'es pas revenu encore dans le bar café Tu étais dans le bar café, tu es allé à film. De film, tu es revenu dans le bar café il n'y a plus un poli que toi. Tu as vu comment tu as terminé avec tes amis, avec les Ibrahim, Abakar Diallo Toi, tu vas venir t'asseoir, bavarder, gueuler. Mais tu es vraiment bête. Hein? Voilà. Donc, euh, arrêtez. Adi, souvent, je t'ai dit, moi, quand je parle, c'est vers la fin, je salue les gens. Donc, il faut respecter les gens. Il faut respecter les gens. Si tu sais parler de sanguinella, Mamadi il faut lui dire. Il est venu parler. De le sang dans les mains. Mamadi Doumbouya, tu as vu à Kindia ce qu'il a fait. Monsieur Kondé et ses enfants, voilà. Si tu sais, quand on dit un là, celui qui vient au pouvoir, c'est Mamadi Doumbouya. Si tu sais parler, là, il faut dire Mamadi Doumbouya est un sanguinier. Mais vous êtes tous des cocos. comme l'a dit Charles lui-même. Vous vivez de Orange Money. Ils sont là-bas, Orange Money. Telle personne a, hein, envoie-moi ça. Les directeurs, hein, monsieur le directeur, voilà. On les envoie au range money. Des papato, des journalistes escrocs. Au temps du présent, c'était comme ça. Même l'affaire du ministère des TP, l'affaire de audio, ils ont enregistré ces gens. C'est moi, Damaro, qui ai fait sortir. Paix à son âme. Oui. Ahmed, c'est pourquoi il n'était pas d'accord avec vous. Les magouilles que vous étiez en train de faire, lui, il n'avait pas étudié pour venir être des minables comme vous. L'affaire d'audio, vous étiez en train d'anarquer les gens. Chaque travailleur de ce département de payer 50 000 dollars. Quand on m'a donné, j'ai dit non, non, non, non. Ça, je vais balancer. Vous avez eu combien de démagogues comme ça, des journalistes. Vous qui vivez de Orange Money, là-bas. Vous, vous menacez les gens. Quoi des journalistes Toi, tu vas parler du président Fakonde. Votre bar café aujourd'hui, là, l'électricité qui est là-bas, c'est grâce au président Fakonde. Votre siège... À Bonfi. Si vous aussi, ce n'est pas de la malédiction. Girassi n'a qu'à parler. Grâce à qui Grâce au président Facondé Il a eu le terrain de Bonfi. Mais vous êtes vous, ça dit vous êtes mal élevé, quoi. Grâce au président Facondé. Aidez la presse. Vous avez planifié tout fait de vous aider. Il vous a aidé. Votre patron, là, Girassi, il n'a qu'à démentir. Il a enlevé l'argent, là, où son siège qu'il est en train de construire à Bonfi. Grâce à qui Au président Facondé autant l'ombaline à Vous allez venir vous asseoir pour cracher aujourd'hui, parce que dit le malfaiteur, le traite. Non, la guinée non, vous décevez les gens, quoi. Guima, quoi. Celui qui est en face aujourd'hui, tout le problème, vous ne parlez pas de lui. Il faut cracher sur le président Fakonde. Aujourd'hui, parce que oui, on parle des forces vives. Oui, la paix entre les partis politiques, ça vous dérange. Il faut venir insulter le président Fakonde. Mais ce n'est pas vous. Allons-y, Soliman. Mais allons-y. Dieu est grand. Yeah. yeah. Djabi Djabi, merci. Adiba, merci à vous. Merci à Mamadou Mama Diallo. Merci à Kindiba. Kamara Raymond, merci à vous. Elas Diallo, merci. Mamadi Siri, merci. Nancy Kamara, Abdul Gadri, merci. Abaka Kouyate, ma soeur Fanny, Kutris Kamayen. Ab Abdul Kula Diallo, merci à vous. Ousmane... Euh, Kenya Ba depuis le Liberia merci, merci à vous. Dumbuya Moussa, merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent Banjou Koulibaly, merci à Adi Bangoura, Tunkara, Tunkara, merci à vous. K.S. Brouet Savané, merci à vous. Curtis Kamayen, voilà. Et puis toi, Koukabak ici, eh, je ne sais pas c'est quoi, toi qui aujourd'hui, j'avais mis une information hier nuit. Moi, le général, c'est pourquoi toutes mes informations sont vérifiées. Moi, je n'ai pas dit le ministre a tué. Moi, j'ai dit un homme, un opérateur économique a trouvé la mort dans le bureau d'un ministre. Je savais, je connaissais le nom du ministre, mais je n'ai pas voulu mettre même le nom du ministre, Magasuba. Donc, moi, je me respecte. Je n'ai pas dit un ministre a tué quelqu'un. J'ai dit un homme d'affaires a trouvé la mort dans le bureau d'un ministre. Normalement, voilà, c'est ce que j'ai dit. Mais un, un, un débile, un, je dirais même c'est un narco, un certain Kaba. Qui est qui allait mettre des commentaires, vous allez voir sur la page. Moi, mais, au lieu de me traiter, moi en sous Damaro, tu vas, tu traites que parce que je suis cognanqué. Moi, je suis fier d'être cognanqué. Je suis fier d'être cognanqué, mon frère. Je sais que tu me regardes. Je suis fier d'être cognanqué 100%. Pas de père, hein, seulement de mère, 100%. Tous de Damaro, voilà. Seulement ma grand-mère maternelle qui vient de Ziaman, qui est forestière, voilà. Et j'assume pour moi. Le cognien, là, c'est pas ailleurs. Le cognien sanguiné. Quand on dit le cognien, quand tu pars en forêt, le cognien, c'est là-bas. Donc, moi, je suis fier d'être cognien. Okay? 100%. Voilà. Donc, euh, si tu es vendeur...